Jour 8. Il est 7h. Oh ah, mon dieu, il est 8h08. Il fait un splendide soleil matinal dehors, mais. J'ai pas vu de girafe. on a vu des girafes. Trois montgolfières. Ah oui, il y a des montgolfières au loin. J'essaie de faire fonctionner le gré puis il est un peu difficile. Dernier déjeuner dans cette belle petite cuisine. Ça va bien, toi hein? J'essaie de faire fonctionner le gré ouais. mais il est un peu. Euh... Un peu stiff, on dirait. <rire> Fais-le donc ça marche non? ça marche pas ça? Ben oui ça chauffe, faut juste pas l'enlever pour qu'il est mis il y a des legos partout ici oh, là, là. Petit. Anna Maria c'est notre amie elle nous a envoyé euh, un lego pour la fête de Paul ici, directement dans la chambre Merci beaucoup, Anna. Fait qu'il faut tout packager, tout ranger. On a 1h, 1h10. Votre grand verbe, il est 9h05, 6. 9h05, puis là, il faut qu'on soit à l'aéroport. 9h40, c'est 2h avant le vol. Puis c'est 25 minutes de run. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit parti très bientôt. 9h19. Les enfants, vous avez vos valises Jeanne, elle a un petit sac, plus une valise. Ok, il a aussi la valise de son sac. Il y a bien de la misère avec sa valise. En fait, Mélodie, elle a son sac. Les petits enfants sont bien assis. Sac à couches, Michel. moi puis la grosse valise. Fait que, euh, y avait des couches, au départ, on les a comme consommées dans notre valise, mais euh, finalement, on a rapporté une petite boîte de Lego, peut-être un peu de bouffe. Ce qui fait que la valise, on est obligé de l'étirer un peu. Mais franchement, c'est pas si pire pour une famille de 5, d'avoir deux carry-on puis une... C'est ça, 5 ans, une famille de 7. J'ai un sac, les enfants ont un sac. Ça se passe pas mal bien, ok? Vous ou pas? Salut la... la belle forêt! Ah! Elle était cachée! Est belle petite tes cheveux, toi! Thank you! <rire> Allez, salut les vaches à cornes! La face c'est que le tra Disney Transportation, il nous offrait de prendre une navette pour se rendre à l'aéroport, sauf que ça partait, pour prévoir, pour être 4 heures d'avance ça partait 5 heures et quart d'avance en fait, parce que, il y avait 45 minutes de run minimum jusqu'à 75 minutes parce que ça passe dans d'autres, dans d'autres resorts après ça se rend à l'aéroport en prévision de 4 heures d'avance, nous autres on a besoin d'être 2 heures d'avance Je pense que notre van est arrivée. Tout le monde est là? 1, 2, 3, 4, 5! we're going to MCO. Ah, bon. ah ouais, ok, il est pris là. Transporte son sac, ça l'élise son frère. Donc, tape là-dedans. Ah, ok, viens sortir de la sécurité. Donc, le gars était très sérieux. le shuttle ton sac, s'il te plaît on va dans l'avion et on va écouter un film avant moi et je dois jamais, oui je vais prendre la poussette je vais râper la poussette, peux prendre le bébé je vais prendre les autres sacs ok tu vas prendre le sac avec les collations non ouais mais ben c'est correct Bon, ouais. oh. oui, c'est très beau. Ouais. très Ouais. à Minecraft Oh, pas, pas, pas, pas, on comment c'est très beau on pas, pas, pas, voler Quoi? n'y a rien à faire Oh mon! Ouais. Chel, ça va là-bas? Ben dis-leur que le bébé est endormi, fait que les bras sont pas mal plein, on va y arriver. C'est pas donné dans l'avion? Cracker, petit jujube, il y a une pizza parce qu'il y avait presque plus de reste. Il y avait deux pizzas, on en a pris deux. Hein? Non, ça va être Mélanie, ça va être Paul et Nicolas. Voilà, c'est fini, on est arrivé, il reste juste les douanes. Puis un peu de fatigue. On ne pas qu'il y aurait un autre fil après Disney. Est-ce qu'on est, qu est attendu? Finalement, au moins, on est revenu avec des beaux écriteaux en français, tu vois.